Bonjour, bonjour tout le monde Ici Sophie et aujourd'hui, on va désencombrer les jeux des enfants. Je vous explique, il y a beaucoup de choses. Euh, mon fils a passé les 2 ans et quelques, donc il commence à se désintéresser de beaucoup de jeux et il est intéressé par d'autres. Et ma fille, pareil, elle a 4 ans et demi. Donc c'est pareil, elle est de nouveau dans une phase où ben, certains jeux ne l'intéressent plus du tout. Et donc c'est normal, il faut renouveler, il faut un peu tourner les jeux. Et euh, que dire d'autre, euh, mon fils aussi n'a pas du coup les mêmes intérêts de jeu que ma fille avait à tel ou tel âge puisqu'il est poussé vers le haut, entre guillemets, par ma, par ma fille parce qu'il veut faire exactement les mêmes jeux que ma fille. Sauf les voitures, il adore les voitures et elle, les princesses. Ok. Saint Nicolas vient de passer et en même temps, on sait que Papa Noël va passer aussi, donc un tri s'impose. Il n'y a pas juste ça, laissez-moi 5 minutes pour regrouper tout ce qui est caché par-ci par-là. Alors, il faut savoir que j'ai déjà commencé un tri, en fait. Il euh, y a des choses déjà pour une gift box, enfin, c'est pour la gift box. Et il y a des choses, ici, qui vont être réparties entre un couple d'amis qui vient d'avoir un enfant et ma soeur qui veut donner ça à sa crèche où elle travaille. Et donc, du coup, il bah, y a typiquement les trucs qui sont pour un an, euh, les petits trucs comme ça, le ballon. Ah, mon, mon fils a deux ans et demi, ça, il s'en fout, mais non hein. Euh, les petites maisons avec les blocs, les petites formes. Donc voilà, ça clairement, ça a donné. Je veux juste voir qui veut quoi. Ça, pareil, évidemment. Et celui-là, c'était le cadeau de l'année passée. Et en fait, ça ne pas. <rire> voilà, voilà. Fiasco total. Spinning it too Alors, je vous explique l'étendue des dégâts, on va dire. Non. Alors, ici, ces deux caisses, entre guillemets, sauf ça qui doit aller sur le lit de mon fils, ces deux caisses, c'est ce qui va dans l'armoire la de la chambre. C'est pour euh, faire tourner. Et en fait, la poupée, là, j'hésite à coiffer, la tête à coiffer. J'hésite à la... je veux la bazarder. Mais j'attends de voir la réaction de ma fille quand elle va voir qu'elle n'est plus là. Donc, je pourrais toujours lui dire, elle est là. Comme ça, elle me... les elle aide Ça, c'est des jeux qu'on garde, qui sont dans le salon, en fait. C'est on aime bien jouer. Je vous montre. Ah, ben, vous ne verrez pas. C'est le bordel. Sur le tapis, là, à la place de, de l'étendoir. Euh, et du coup, les jeux sont dans le, dans le meuble télé. Ça, c'est ce qu'on va donner. Ou... Où bazarder enfin le, les ailes c'est à bazarder le train il faut que je retrouve la boîte ça c'est des boîtes en trop du coup et ça c'est à mettre dans les souvenirs et tout le reste est là rangé Donc euh, je vous fais un petit récap rapide les animaux le train et les Lego. Là, c'est tout ce qui est crayon, pâte à modeler et aussi euh, feuilles, euh, coloriage, etc. La maison de poupée avec les princesses qu'elle aime en ce moment. Sa boîte à trésors pour ma fille et ses couettes. Ensuite, là, il y a... Ah non, il est là, le train. Là, c'est les, les poupées, pardon, j'ai changé de place. Le train et les voitures, parce qu'en fait, il joue avec... aussi avec les petites voitures en bois qu'il aime beaucoup le gros tracteur tous les puzzles pour mon fils tous ceux qui sont presque complets on va dire, les autres je les ai mis dans cette caisse là qui n'ouvre jamais, sauf pour la musique là il y a sa, sa grange et son petit camion qu'il aime aussi euh, pour bricoler là c'est la caisse à bébé et euh, déguisement et là c'est la caisse à doudou et voilà je vous ai tout montré, il reste plus que les livres. Voilà, on est le lendemain. Euh, désolée, j'ai eu des enfants qui allaient chercher. Le, les livres, je les ferai plus tard. Je vais faire une autre vidéo qui sera declutter de toute la maison, en gros. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez vu un peu comment on s'organise. Je voulais juste mentionner euh, que donc on préfère clairement les jouets en bois. Et que les jouets euh, en plastique, même les duplos, euh, les, le, les, les voitures et tout, c'est ce qu'on a récupéré du seconde main. On essaie le maximum, même la grange. Et même c'est plus de la vienne d'une brocante, c'est ma soeur qui les a trouvés. Le seul truc neuf qu'on a, c'est des animaux et, euh, et les poupées. C'est tout ce qu'on a acheté neuf. Tout le reste, c'est des trucs euh, euh, de seconde main. Ou alors le bois, en général, on l'a acheté neuf. Mais voilà, c'était juste pour vous préciser ça. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à job et dire aussi. Il y a beaucoup... Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeux. Mais surtout, ils, sont... ils ont pas de tablette, ils ont pas de téléphone, ils ont presque pas de télé. Pendant les vacances de Noël, là, ils vont avoir le droit de regarder 3-4 films de Disney. Mais point, il n'y a pas de télé. Euh, parce qu'on voit la différence au niveau comportement, donc euh, voilà, on s'y tient, pas de télé, et surtout ils apprennent à s'occuper seuls, et donc du coup, ben, ils ont besoin de choses pour s'occuper, euh, et euh, on remarque que chaque semaine, ils ont un intérêt différent, une semaine, mon fils va être à fond dans les voitures, alors que ma fille veut dessiner, jouer à la maîtresse et donner des points rouges et des points verts, une autre semaine, mon fils va préférer faire les puzzles, et euh, ma fille va préférer, et euh, puzzles ou animaux, et euh, le, la, la, cette semaine-là, ma fille va préférer faire son grand puzzle de princesse que j'ai oublié de, de montrer, ou euh, elle va faire aussi, euh, elle va lire, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de choses, mais on n'a pas de doublons. On a à chaque fois une catégorie, de vous avez, vous avez vu en fait, les, les Lego, on a eu un gros bac de 100, 100 duplos et, euh, et euh, Cars. Et voilà, on n'a pas 20 millions de Duplo. C'est comme ça, ils s'occupent et puis voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi comment c'est chez vous pour les jeux. Et euh, à bientôt. Ciao.